Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice tapez joué. L'objectif de l'exercice c'est de jouer avec la bibliothèque musicale du terminal, récupérer des morceaux et occasionnellement les jouer. Donc on va charger la liste de tous les morceaux du terminal, on va activer et désactiver la lecture avec un double tap, donc on va manipuler l'interface de cette manière là et on va passer d'un morceau à l'autre avec un glissement, vers la droite c'est le suivant, vers la gauche, c'est le précédent. Et puis, on va gérer également un historique. Donc, du coup, ça va nous permettre de revoir les UI Table View et puis également de jouer avec soit des UI Speed View sur un grand terminal, soit un UI Tab Bar sur un petit terminal. Voilà. Là aussi, il y a de quoi s'amuser. Ici, je lance mon application et vous voyez que déjà je récupère les morceaux, j'accède à la bibliothèque musicale et donc par conséquent je dois autoriser cet accès. Ici vous voyez que j'ai deux euh, vues en parallèle avec un tab bar, une vue d'historique qui c'est normal et vide et puis la vue qui euh, va euh, me permettre de manipuler euh, ma musique. Donc là je fais un double tap et vous voyez que l'écoute se met en route je fais un sweep à droite et puis je passe de morceau en morceau. Bon, si je fais vers le bas euh, à la visible blanche, il considère que c'est le suivant. Là, si je reviens dans l'autre sens et eh bien il passe au morceau d'avant. Alors c'est un petit peu là au démarrage parce que là euh, je n'ai aucun morceau qui est chargé sur le terminal et par conséquent euh, il va les chercher sur euh, le cloud. Donc Ici je passe ici. Bon, puis il y a aussi un effet lag euh, lié à Airplay. Double tap, je l'arrête. Et vous voyez que si je passe sur les historiques, je vois les morceaux. Bon, ben Voilà, c'est à peu près tout pour cette application sur petit terminal. Sur grand terminal, mon application a le même comportement, sauf que je vais utiliser un speed view pour afficher simultanément l'historique et la musique. Donc là, je suis à l'arrêt, je double tape, voilà, la musique devrait passer, je passe au suivant. Je passe au suivant. Là, les morceaux sont en local, donc je n'ai pas les phénomènes de réseau liés à la fois au chargement et à l'échange avec Airplay. Je passe toujours au morceau suivant. Là, je passe au morceau précédent. Vous voyez que si je change l'orientation du terminal, eh bien, je peux avoir l'historique là d'accord Et je peux euh, le faire défiler. Je ne l'ai pas rendu euh, sélectionnable, mais on pourrait parfaitement revenir directement à un morceau, le rechercher dans la liste. Euh, ici, je fais euh, à nouveau un arrêt, à nouveau un démarrage, et vous voyez, cela fonctionne très bien. Bon, en guise de conclusion, euh, je n'ai pas grand-chose à vous dire, je n'ai pas d'aide particulière à vous fournir. Vous avez déjà fait ce genre de choses. Je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez attention au piège à loup. Euh, en particulier en ce qui concerne l'interaction avec les deux vues dans un iOS split view ce qui signifie que je parle là d'un grand terminal euh, il faut que vous ayez une gestion adaptée aux différents types de terminaux grand petits, et que vous choisissiez ce que vous faites sur un iPhone 6 plus, 6s plus, 7 plus, parce que vous pouvez lui laisser le comportement par défaut du grand terminal ou lui donner un comportement de petit terminal. Puisque vous avez en fait un démarrage différencié au niveau de la delegate, c'est à vous de choisir. Vous avez pour cela toutes les cartes en main, je vous rappelle que vous pouvez enrichir l'exercice et puis vous pouvez également trouver toutes les ressources nécessaires dans la page compagnon de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.